Yeah Cerna. Me. Yeah pas I yeah. Bon. Je monte plus le poulet à la testostérone hein. Du service de retourne à l'astéroïde Ils ont choisi leur drogue De tout petits garçons tellement fiers d'être des hommes Fais du sport, fais du sport, y'aura toujours plus fort. Je Préfère vidéo echelac un mensonge héroïque hein à nous les têtes et fragiles, péter sa vie, l'ivresse de la fatigue, l'odeur de la famille, au final que la famille. Je te l'ai dit, on se fait pas que des ennemis dans la panique. Allez, pas d'histoire, on s'en remet pas. On mange de la violence et on en prépare. On n'aime pas la bague, on emporte les traces. Tout casser, on veut tout cas. Ni les bois armés, ni les têtes pensantes. Surtout pas d'avant-garde, hein. Faut que de demain, si tout est niqué, rien n'est perdu d'avance. Hein. On a compris à force, nos désirs font des ordres. Nos désirs font des ordres. On déborde, on s'emporte à se planter dans le décor. À crever d'overdose, ça peut pas être, pire, du plaisir nous dévore. Ça peut rien nous étonne hein. On accuse tant retard, on évite tant regard La regarde nous escorte, on n'est pas les plus forts, ça, non. On a perdu souvent, personne ne pensait son heure, personne voulait son sort On a choisi notre camp, on veut le faire ensemble, quitte à finir solo Sur Polo, leur crachat forme nos logos On veut le faire ensemble, hein. quitte à finir solo Si l'envers les autres et que ça part un volo Fuck la meute, on finira tout seul À part au moment où ça part, en émeute, la gazeuse, pas les vœux genre l'ambiance, on attend le contraire Rendez-nous tous à 10 vous Vous affichez complets non, on peut pas se compter, avec le silence qu'on attend de briser en bruit de c'est le monde ou rien. On connaît le projet, NRBC. Temps, on l'ambiance, on attend qu'on rendez-nous tous, d'avis un contraint. Vous complet, non, on peut pas se compter, avec le silence qu'on attend de briser en bruit de c'est le monde ou rien. On connaît le projet, NRBC. Après, bien, non, pas très bien dans ma poche, je pas mieux dans la vôtre. Les vertiges de la haute, hein. on m'arrôde dans vos yeux dans la fraude et la dope Du crépuscule à l'aube, mat l'aurore, faire faute à la mort On va brûler la morgue, hein. on sait plus qu'on est môme, que vos hôpitaux sont des funérariums La vie on leur demande tout de suite et maintenant Avant d'être en quatre penches on aura le temps de s'entendre Il en a craint à tout prendre Matin globe dans le zoo à attendre nos clients ou une dose c'est la même finalement Quoi c'est trop tôt j'ai Jamais synchro, la voilà, a joué dissonant, que veux-tu qu'on compose avec ce monde Soit on à l'exploit, personne ne sauvera personne, oh. tant que vous aurez le pouvoir Ni parti, ni drapeau, ni permis, ni patron, notre patrie c'est partout On veut plus s'emmerder à ta tafée, ni Nervi ni larban. la patience est à bout Nos moyens sont nos fins, faut ce qu'on sait du passé, ni oublie ni pardon Ni oublie ni pardon, car vos gars font nos morts, oui vos gars font nos morts La faucheuse a des ordres on apprend de vos erreurs, on sera casseur-cueilleur Fait de bruit, d'odeur, en pensant qu'on suit plus les mots d'or des leaders Vous pouvez pleurer les familles des vitrines Syndrome titanique, hein. nos états font cale On a piégé le navire, on a piégé, on a piégé, on a piégé le navire entend l'ambiance on attend le contraire Rendez-nous tous à 10 contraints, vous affichez complet mais on peut pas se compter Avec ouais. le silence qu'on attend de briser en vos sous, c'est le monde ou rien On connaît le projet NRBC ouais. On tend l'ambiance, on attend qu'on nous tous, c'est un contraint un complet On peut pas se compter Avec ouais. ouais. le silence qu'on attend de briser En vos sous, c'est le monde ou rien ouais. On connaît le projet NRBC ouais. ouais. ouais. NRBC NRBC, NRBC, NRBC